Depuis 15 ans, les Off de Cannes découvrent et mettent en lumière les nouveaux talents pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leur Voilà, Monsieur, bienvenue dans Actu de Off de Cannes. Vous savez, depuis 15 ans, les Off de Cannes sont de véritables facilitateurs permettant de rencontrer des artistes et des professionnels pour mettre en exergue leurs projets. C'est grâce évidemment au grand concours international du web que ces artistes sont révélés au grand public et mis en lumière lors du festival de Cannes. Ce concours est une véritable pépite de offre de Cannes qui présente les artistes les plus performants et avant-gardistes des différentes disciplines artistiques. Alors, si vous êtes dans le cinéma, dans la danse, la musique, la mode, l'écriture, les arts plastiques en général, c'est-à-dire photographie, peinture, sculpture, n'hésitez pas de postuler à ce grand concours du web. Comment postuler Vous allez certainement me poser la question. Procurez-vous la carte membre de, de Fécal avec le code promo Off2021 en cliquant sur le lien affiché sur le bas de votre écran 3 euh, bar association Association/bar Saint-Prévart/bar Adhésion membre de Saint-Prévart. Et deuxièmement, postez vos œuvres sur notre plateforme Facebook confort à l'international euh, du web. Vous êtes artiste et amoureux de l'art en adhérant proflicane. Association 5 de bien évidemment, vous bénéficiez de multiples avantages. Invitation, réduction auprès de tous nos partenaires, annonces de casting, formation, ateliers et masterclass. Participation à nos événements et ceux de nos partenaires. Pendant les festivals festival du Cannes et à tout le monde et d'ailleurs. Partout dans le monde bénéficier d'une visibilité internationale en participant dès aujourd'hui au grand concours international du web vous savez le palmarès est diffusé sur notre réseau de plus de 200 000 professionnels du cinéma international avec nos partenaires et la clôture du de dépôt des candidatures est fixée le 12 juin à Un grand merci à toute l'équipe de Off de Gall et à nos partenaires qui nous suivent d'ailleurs. Merci également à vous très chers téléspectateurs et à mon réalisateur Bokichu dit Nos infos sont en continu sur notre site web. Can. Web. mais aussi sur page facebook grand concours international du web off de officiel et sur instagram off de grand concours et bien évidemment sur twitter off-de-can merci de votre fidélité chez nous, sachez que nous ne faisons pas des événements, nous créons plutôt des échanges, au revoir